Dégage, dégage, c'est un si beau monde Alors, dégage C'est un si beau monde, alors dégage Alors, dégage Ou ne pas être. Est-il plus noble pour une âme de subir les flèches et les coups d'une atroce fortune Ou bien de prendre les armes contre une mer de troubles Et d'y faire face et d'y mettre fin Dans la soirée, un pompier est agressé. Le même soir un étudiant allait crever. crevé A l'autre bout du monde des... Il reste encore quelques mains à nourrir sur le palier À l'autre bout de la France une femme est morte gelée Et tout près de chez nous un homme s'est étranglé Et la radio n'a rien vu venir, il n'a rien dit La télé montre avec des politiques en train de rire Le lendemain un homme est sauvé À la même heure une femme battue se libère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 permanente maîtrisée Post-humanisme troué par l'identitaire, l'unique L'individuel brûle ses ailes, bourdieu au bordel chaussettes les bottes de Sartre en courbant les guillemets Dans un pas de danse avec des rangers Solidarité en solde Dégage dégage C'est un si beau monde oseille, blé, Dégage C'est un si beau monde. Solidarité en solde. Alors, dégage. C'est un si beau monde. Alors, dégage. Dégage. Dégage. C'est un si beau monde. Alors, dégage. C'est un si yeah